できた Je suis je me suis arrêté. Je vais faire le gentil. Juste toi qui commence. Et après, je vais essayer de le des pendant toute la musique. J'ai entendu un bruit. C'est étrange le bruit. C'est la pédale. C'est C'est mon bon. C'est mes mémoire de C'est mais en fait, il a à moi, mais en fait, non. C'est chiant à battre. Donc, je Quelque chose. Ok. Ça. Oh, yeah. oh, là, là, là. Je suis beau et chiant Eh ben je vais essayer lignes, comment je peux pour passer pas ninja <rire> Passons ninja ultra secrète Mais oh, je suis un ninja oh. What What <rire> Quoi Ça cassé Non je vais rien casser, je vais rien casser me dis pas ça, ça portera malheur Là, je serais effectivement mort. Qu'est-ce qu'il Oh, tu as le même regard que mon chat quand je l'ai regardé. D'accord. Comment Tu <alled> bon, euh... rien compris, en fait, toi Non. Retour... Non. retourne Oui. C'est que lumineuse. Oh là là, mais quelle blague, et connerie. Baka Baka Baka Baka Baka Baka <rires> ah, <yeah> Merci. <laughs> Come on, no, Je Je suis en train de ah ça. Je Je Je Moi oh, je fais pas très bien. Hein. Mais n'empêche que c'est quoi euh... C'est les deux, n'inquiète pas. Les deux dans les cheveux. Dans les deux cheveux. Aujourd'hui, j'ai pas été aussi fou que les.